Dans cette vidéo, on voit tout ce qu'il y a à faire au mois de février autour des arbres, des arbustes fruitiers. Alors c'est parti. Salut salut les pépiniéristes, salut les planteuses et les planteurs d'arbres fruitiers. C'est Sébastien, guéguin de la pépinière Tilipousse en Bretagne, à Plévin, exactement à côté de Carhaix. Je suis pépiniériste, paysan arboriculteur fruitier et dans l'ensemble de toutes ces vidéos j'essaye de vous expliquer, de vous transmettre ma façon de faire, ma façon de multiplier, ma façon de produire, sol vivant, naturel, pour faire du fruitier. Alors le mois de février pour moi est un des mois les plus intenses, hein. il fait partie des trois mois, euh, des trois périodes de saison où il y a beaucoup de choses à faire et vous allez voir qu'en fait vous aussi vous allez avoir beaucoup de choses à faire en fonction de la quantité d'arbres et d'arbustes fruitiers que vous avez chez vous. Évidemment, si vous êtes pépiniériste, vous allez avoir entre guillemets pas mal de boulot, surtout si vous faites du petit fruit, euh, donc des boutures, des marcottes, des choses comme ça. Un petit peu moins si vous faites de l'arbre greffé essentiellement, puisque le travail, on va voir qu'il est plutôt en mars. Et par contre, si vous êtes des jardiniers chevronnés ou pas, euh, vous allez avoir plus ou moins de plans à gérer. Et c'est au mois de février qu'on va en faire beaucoup. Alors tout d'abord, ce mois de février, c'est un petit peu le prolongement du mois de janvier. Voilà, janvier, on a vu ensemble, on est sur la récolte des greffons pour greffer des arbres fruitiers. On est sur la taille des petits fruits pour faire des boutures. On est déjà en train de préparer un sol si on a, si on a pu le faire en fonction du climat. On a commencé à tailler, évidemment, pour les tailles d'entretien, surtout si on en a beaucoup à faire. Et donc le mois de février, finalement, c'est un petit peu le prolongement de tout ça. Le prolongement où... Bah, voilà, moi je continue dans la suite de janvier, je suis en train de finaliser, j'ai fini mes boutures, elles sont en jauge, elles attendent d'être plantées. Je vais maintenant basculer sur la préparation du sol. La pluie s'est calmée, le froid est passé, on a encore un petit peu de pluie et de froid mêlés, mais du coup, avec des conditions de sol, top Donc vous allez bientôt pouvoir voir notamment ma vidéo dédiée au travail du sol, préparation d'une zone de pépinière, tout neuve. Et puis euh, cette période, c'est également ben, celle où on a récolté déjà les greffons et peut-être qu'on est encore en train d'en récolter. Donc ce mois de janvier, voilà, il, il vient de se terminer, il est en train de se terminer. Pour ma part, je n'ai pas terminé tout ce que je comptais faire en janvier. Euh, je n'ai pas tout à fait fini ma récolte de greffons. On va voir quand même ensemble tout ce qui a déjà été récolté. Il y a du monde hein, quand même. Hein. Les boutures, elles attendent d'être plantées. Les porte-greffes ont commencé à être à arriver. voilà, j'ai reçu une première partie, j'attends la deuxième. On va commencer maintenant, en tant que pépiniériste, à prévoir maintenant nos greffes, c'est-à-dire qu'on va savoir combien on a de porte-greffes greffables, combien on a de greffons utilisables, et avec ça, on va pouvoir déjà se faire un petit check de combien on va pouvoir faire d'arbres en greffe de printemps. Cette période, c'est ce qu'on appelle le printemps précoce. Le printemps précoce, c'est un repère phénologique qui permet un petit peu de nous annoncer le printemps. Et nous, le printemps, il a déjà été annoncé parce que les noisétiers sont déjà partis en fleurs. Quoi. Les petits fruits ont commencé à débourrer. Voilà, le printemps est déjà dans les starting blocks. C'est toujours trop rapide. Ça, c'est le petit problème par rapport à nous. On est toujours plus en retard. Enfin, en tout cas, moi, voilà, je suis toujours plus en retard. Et donc, euh, bah, voilà, ça arrive et comme tous les ans, il va falloir mettre les chapeaux de roue pour, euh, pour rattraper tout ça. Donc on finit les récoltes de greffons ce mois-ci, on continue de tailler les arbres et les arbustes fruitiers, les ar et voilà tout ça, tout ce qui est arbres et arbustes fruitiers, d'ailleurs même si ce n'est pas fruitier, c'est la bonne période pour le faire, vous le faites en période où il ne pleut pas, s'il vous plaît, pour éviter de trop abîmer euh, vos plantes, Voilà, euh, c'est mieux qu'il fasse sec quand vous taillez, quand vous coupez du bois, Voilà, ça c'est la première chose. Donc vous allez pouvoir tailler ça jusqu'en gros la fin du mois de mars, hein. c'est-à-dire qu'en gros on taille pour la taille de printemps jusqu'à temps que les bourgeons ne se sont pas vraiment développés. Voilà. Donc on appelle ça la taille de mars, une taille qui va aider, encourager à produire du bois, produire de la charpente, produire de la structure pour vos plans vous allez encore pouvoir récolter quelques greffons. Voilà, bon, évidemment, si vous n'avez pas terminé les, les pommiers par exemple, bah, vous allez le terminer tranquillement, euh, assez rapidement quand même. Votre jauge, le principal, c'est qu'il faut qu'elle soit une jauge froide. Donc, je vais vous montrer moi ma façon de faire. C'est ma jauge habituelle de sable qui est justement au froid, mais vous pouvez également le faire euh, en mettant vos greffons au frigo. Voilà, c'est pour la partie greffe. Euh, normalement, vous pouvez également commencer à qu'on appelle faire l'habillage de vos porte-greffes. Vous pouvez très bien le faire maintenant, justement en prévision de la période de greffe. Donc, on y reviendra un petit peu plus tard si vous voulez, mais si vous voulez déjà prendre de l'avance, vous allez voir ma vidéo sur la greffe euh, à l'anglaise, euh, voilà, celle, qui, celle qui a déjà un, presque deux ans maintenant, qui vous montre en début de vidéo comment je fais l'habillage de mes porte-greffes. Voilà. Vous allez avoir ça à faire. Vérifiez bien vos stocks de greffons, la qualité de stockage de, votre, de vos greffons pour préparer votre période de greffe. Voilà, ça va arriver vite parce que en, la deuxième étape, c'est que pendant le mois de février, là maintenant, vous allez commencer à avoir des porte-greffes débourrés, donc commencer à émettre leurs feuilles. Et donc à partir du moment où ça arrive, eh bien ça voudra dire que c'est le bon moment pour greffer, globalement. Donc suivez ça de près. Pour finir donc avec les greffons, sachez que les variétés tardives peuvent encore être bien récoltées, donc notamment les châtaigniers, les châtaigniers et les noyés. Voilà. Alors si vous connaissez d'autres variétés qui sont très tardives, notamment plus tardives que les pommiers, eh bien évidemment ça va être la période également pour les récolter. Moi ça se limite aux châtaigniers et aux noyés. J'espère que vous avez votre greffoir, si vous en avez pas, rappelez-vous, je peux vous en faire. Euh, ça ne vous coûtera pas très cher à base d'un opinel, ça marche très bien, je peux même vous le personnaliser, donc bah allez-y, c'est le moment j'ai du stock d'opinel non préparé encore, prêt justement à être transformé. Ce mois de février, pour moi, va être également le mois des plantations, puisque je n'ai toujours pas planté ce que moi j'ai produit pour moi, euh, ou ce que j'ai acheté pour justement me faire des nouveaux pieds-mères, euh, ou ce que j'ai à transplanter, juste tout simplement. Donc ça va être le mois où j'ai beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, donc il va falloir quand même que j'y aille assez vite, parce que j'ai un petit peu de monde à planter. Donc bien sûr, si c'est votre cas, et, et si vous êtes d'ailleurs... Parmi mes clients, sachez que qu'on a jusqu'à la fin du mois de mars, de février, pardon, pour planter. Et même globalement, jusqu'à fin mars, on peut encore planter pas mal de choses. Pour ne pas prendre de risques, fin février, c'est bien. Si tout est en terre fin février, c'est bien. Tout ce qu'il faut éviter, c'est que vos racines gèlent, c'est que vos racines dessèchent, c'est que vos racines prennent trop les UV. Voilà, à partir de là, une fois que votre arbre, votre arbuste est planté, il ne craint plus le gel. Alors, sauf dans des régions où vraiment le sol peut être gelé à plus que 15 cm. En France, il ne doit pas y en avoir quand même beaucoup. En tout cas, nous en Bretagne, ça n'arrive pas. Donc on peut planter globalement, nous ici, tout l'hiver, hein, hormis les périodes de gel qui pourraient compromettre la santé des racines et donc des plantes. Petit moment pub, ça veut dire également que si vous m'achetez des plants encore maintenant, et il m'en reste encore pas mal, vous pouvez évidemment encore les planter jusqu'à la fin du mois, 2 février. Donc... On a de la marge. Qui dit plantation, qui dit mise en bouture, tout ça dit préparation de sol. Et ça va être la période pour moi également où je vais préparer majoritairement mon sol. Ça va aller vite, mais quand même. Le plus gros de mon boulot, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus rien de planté là où je veux le travailler. Donc je vais finir certains arrachages notamment. Une fois que c'est fait, vu que les zones que je vais préparer sont essentiellement désherbées, bâchées ou parce que j'ai eu des plantations l'an dernier, je n'ai plus qu'à revenir travailler tranquillement et donc vous le connaissez mon outil, je vais vous représenter à nouveau hein, pendant ce moment-là ma campagnole, ma pitchoun, notamment ma petite campagnole qui me sert à faire ce travail-là de manière super efficace, super rapide on va voir ça ensemble euh, bah, peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine après mais en tout cas pendant le courant du mois de février donc si vous voulez euh, des outils de la fabriculture, la pitchoun, des campagnoles ou je, que sais-je, il y a plein d'autres outils qui sont super chez eux N'oubliez pas, je suis partenaire avec eux, donc vous pouvez me demander un code promo. Je ne vais pas vous le donner là en, en live. Je, vous me le donnez, vous me le demandez par mail, par SMS, comme vous voulez. Mais en tout cas, je vous le donnerai, vous aurez 5% de code promo, 5% de remise. Voilà. Et moi, ça me permet d'avoir une petite commission. Voilà, c'est entre autres ça qui peut aider potentiellement à financer aussi ces vidéos qui sont gratuites à la base. Plus que le mois, c'est plutôt la période à laquelle vous pouvez préparer votre sol qui est important. Votre sol, pour alors vous savez, je travaille moi en sol vivant, donc je, je donne une très grande importance à la santé de mon sol. À la, je priorise toujours la santé de mon sol par rapport à mon travail à moi. Tant pis, qui travaille trop tard, il est hors de question pour moi de détruire mon sol. Donc je fais hyper attention à mon sol. Et donc, quand on veut travailler un sol, même avec des petits outils... Peu importe quand on veut travailler un petit sol pour justement limiter un peu la surface pour faciliter les plantations et les mises en bouture, eh bien on s'occupe vraiment de dans quel état il est un sol pour être bien travaillé déjà ne doit pas être trempé c'est pour ça qu'on évite les périodes de pluie voilà alors pour deux choses moi personnellement j'aime pas trop travailler sous la pluie parce que je sais que je vais en plus abîmer mon sol puis bon moi accessoirement voilà j'aime pas trop travailler sous la pluie donc évidemment j'ai pas le choix parce qu'il y a quand même plein de choses à faire où j'ai pas le choix de travailler sous la pluie mais globalement l'idée est là en tout cas mon sol je ne le travaille jamais quand il pleut sinon dès que je commence à faire de la gadoue je sais que je détruis mon sol hors de question de le faire si vous voulez comprendre un peu mieux ce que c'est qu'un sol vivant je vous invite à, à regarder la vidéo qui en parle que j'ai faite en octobre quelque chose comme ça en octobre 2022 donc ce travail de sol va être fait à la pitchoun pour ma part euh, quasiment d'ailleurs qu'à la pitchoune quasiment 100% à la pitchoune hormis quelques désherbages manuels euh, ou avec des outils annexes mais bon, voilà globalement que à la pitchoune c'est à dire un outil qui émiette le sol sur 20-25 cm de profondeur et sur une largeur que j'ai choisie par rapport à la largeur de mon outil bien sûr vous pouvez prendre des outils plus larges puisqu'ils existent moi j'ai pris l'outil le plus petit puisque je n'ai pas besoin de travailler plus large je vais travailler sur deux zones différentes des zones qui ont déjà été mises en culture avec les boutures ça sera les zones pour mettre les armes, donc ça, ça sera dans un second temps, ce que je préparerai en mars-avril. Mais ce que je vais préparer dans un premier temps, c'est des zones qui ont été bâchées. Bâchées avec une bâche d'ensilage, entièrement opaque, entièrement euh, étanche, entre guillemets, qui est là vraiment pour désherber et surtout désherber les plantes vivaces. Moi, chez moi, c'est surtout du pissenlit, du rumex, un tout petit peu de chardon. Sous cette bâche-là, et vous allez le voir avec moi la semaine prochaine, vous allez voir que le sol déjà est bien désherbé, évidemment, c'est le but. Et qu'à partir de là, le travail du sol va être super facile puisqu'on n'a globalement pas grand-chose euh, qui va nous gêner. L'avantage des bâches d'ailleurs pour avoir euh, désherbé toute cette zone-là, c'est qu'en fait, même s'il a plu pendant trois mois, mon sol n'a pas été trempé puisqu'il est protégé par la bâche. Il reste humide dessous, hein, vous inquiétez pas. Et, du coup, quand je soulève la bâche, s'il ne pleut pas au moment où je le fais, eh ben, j'ai des conditions parfaites pour travailler mon sol. Et je vous encourage à essayer de reproduire la même chose chez vous. Bien sûr, quand ce sol aura été préparé, eh bien, tout de suite après, je peux y mettre les boutures. Je vais d'abord y mettre évidemment mes bâches tissées, mes bâches dinter de, de passe-pied, qui seront espacées alors, de quelques centimètres juste pour faire la ligne de plantation des boutures. Je vais y mettre les lestes évidemment pour les tenir. Et puis quand les boutures seront faites, je vais y mettre de la cosse de sarrasin en guise de paillage sur la ligne. Donc ça, on verra ça évidemment ensemble dans 15 jours, 3 semaines. C'est bien beau, on a tout ce qu'il faut pour être dans les starting blocks pour greffer. On est prêt à faire les boutures et à préparer le sol qui va avec. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire en février on a Plein d'autres choses en vrai. Alors, c'est toujours un mois de vente accessoirement, donc si vous êtes pépiniériste ou si vous êtes client, sachez qu'il y a encore tout ce mois là pour acheter ou pour vendre. C'est un mois de plantation comme je vous l'ai dit, donc si vous avez vous-même des vergers ou des fruitières ou des choses comme ça à planter, c'est encore le moment. Plus on avance dans la saison, plus le pralin va être intéressant, voire même très important à faire quand vous plantez. Un pralin, c'est une espèce de boue qui enrobe vos racines. Elle est mieux si elle est agrémentée d'une un, bouse de vache. voilà. Et donc c'est ce qu'on va appeler un pralin et qui va nous aider à la reprise racinaire. Donc plus on tarde dans la saison à planter, mieux c'est de le faire. Donc moi je vais en faire à nouveau cette année justement pour toutes mes plantations. Donc je vais aller prendre un peu de bouse là euh, ces jours-ci pour faire ça. Bon, vous savez que comme je travaille en sol vivant, j'aime bien également nourrir mon sol en carbone et mon mulch euh, qui est pour moi le plus intéressant, le plus, voilà, celui qui a le plus d'avantages, on va dire, c'est le BRF, ce bois raméal fragmenté. Je vous en ai déjà fait quelques vidéos l'an dernier. Mon précieux, mon fameux précieux, dans lequel j'aime me rouler tel Picsou dans sa montagne d'or, ou tel euh, voilà, Gollum avec son, son précieux anneau. Euh, voilà, le BRF, pour moi, c'est un de mes précieux, c'est mon intrant principal. Hein. Euh, on ne peut pas dire qu'il y en ait vraiment d'autres des intrants, à part mes purins de consou des d'orties. Ce BRF, eh bien, euh, on le fait en période froide idéalement pour qu'il soit vraiment bien chargé en sève sucrée. C'est ça son but, d'être fait quand il fait bien froid. Si j'avais fait pendant la pluie où il faisait chaud, là il y a encore 15 jours, moins intéressant. Maintenant qu'il fait froid, et puis au mois de février il va globalement faire assez froid assez long, assez souvent, Voilà, le BRF va être de meilleure qualité grâce à ça. Donc le mois de février va être la période où je vais couper, couper, couper. Euh, au moins une fois ou deux par semaine pour faire mon chantier de cette année, qui sera voilà, dans un but de faire à peu près 20 mètres cubes de BRF. Donc l'année dernière j'ai fait 40 mètres cubes, j'en avais un petit euh, excédent que je vais pouvoir étaler maintenant en mulch, juste carboné, qui n'est pas du BRF, donc plus maintenant en tout cas, et puis, euh, et puis renouveler pour mes plantations de cette année, notamment les arbres fruitiers, puisque c'est ceux les jeunes arbres greffés, euh, pour lesquels je mets le BRF. Évidemment, il servira à d'autres choses, donc cette année 20 m3 ça sera déjà bien suffisant pour mon volume de production à moi en tout cas. Donc en termes d'outillage c'est le bon moment pour vraiment finir de préparer votre tronçonneuse si vous voulez faire du BRF, il va vous falloir quand même des engins un peu efficaces. Donc au minimum une tronçonneuse, moi j'utilise une petite, 30 cm de guide, c'est ce qu'on appelle une élagueuse. Et je vais avoir quasiment que du noisetier à tailler cette année. Donc c'est entre guillemets facile parce que le noisetier, surtout ceux-là, sont en bon état. Ils ne sont pas extriqués dans tous les sens euh, euh, n'importe comment. Donc ils vont être faciles à couper et à gérer. Donc j'essaierai de vous faire quelques petites vidéos au moment de ces chantiers-là. Euh, je le ferai sûrement avec, euh, avec la stagiaire, avec Marion. Dans tous les cas, je m'énerve pas, le broyage de ce bois-là ce se sera fait Allez, peut-être mi-mars si on est bon. En tout cas, le but c'est de l'avoir fait en mars, avant avril en tout cas, parce que le collègue euh, comment dire, qui me fournit ce bois-là, enfin chez qui je vais prélever ce bois-là à partir d'avril, lui, il a besoin d'être libre à autre chose. Et dans tous les cas, ça correspond parfaitement à la période où moi j'en ai besoin, donc euh, moi je dis super super échange, tout le monde est gagnant, et, euh, et tout le monde est bien contenté comme il faut, donc ça c'est cool. Donc bien sûr, après avoir préparé votre tronçonneuse, euh, bien affûté votre chaîne, et eh bien vous allez faire pareil avec vos greffoirs, puisque la période de greffe est, étant proche, il va falloir que votre matériel soit prêt, donc il est temps également de finaliser, bah, je sais pas, les commandes de matériel que vous avez besoin pour faire vos greffes, des étiquettes pour bien matérialiser vos greffes, de vos ligatures, alors moi vous savez je fais avec du scotch d'électricien, là cette année je vais faire pas mal d'essais, un peu plus encore d'essais en body tape, et, euh, et, comment dire, et continuer avec les flexi bandes. donc ça va marcher, il n'y a, a aucune raison, le body tape, je vais surtout m'en servir en été pour faire de, du chip budding, donc cette année je me forme au chip budding, il voilà, faut vraiment que j'enquille que je, cette greffe là, pour mieux réussir les greffes notamment d'abricotier et de pêcher. Voilà. Donc, bien sûr, euh, c'est pas tout, ben, vous avez sûrement besoin euh, de faire du pralin, vous, vous allez avoir besoin de commencer à réfléchir pour préparer vos purins. Voilà, donc moi je fais deux purins essentiellement, orties, consoude. Donc, c'est toujours en fonction de bah, qui est disponible au moment où je veux les faire. Donc, je les fais le plus tôt possible, dès que j'ai de la dispo, en ortie ou en consoude. Pour l'instant, il y a un petit peu de marge, mais ça viendra d'ici la fin du mois, surtout s'il fait assez doux. Ça va pousser vite. C'est la deuxième partie de la saison, la dernière ça sera la période des greffes et les plantations après greffe. Donc n'est pas le moment de se blesser, c'est pas le moment de se faire mal, c'est pas le moment de trop s'épuiser. Vous avez vu, il y a 15 jours, j'étais quand même bien fatigué là, après les fêtes, euh, c'est normal, c'est la saison. Mais voilà, la saison est encore longue à cette période-ci, donc il y a encore pas mal de choses à faire. Bon, vous connaissez le dicton, taille tôt, taille tard, rien de vaut la taille de mars. Vous le connaissez parce que vous avez regardé mes vidéos et puis euh, vous l'avez vu en mars dernier. Taïto, taïtar, renouveau la taille de Mars, c'est entre guillemets un petit dicton qui nous aide sur un repère phénologique, encore une fois, qui nous permet de savoir quoi Autour de Mars, on est sur une bonne période pour tailler des arbres, des arbustes, en vue ben, de leur taille de printemps. La taille de printemps, c'est une taille, comme je vous l'ai dit, à bois, qui va vous faire du bois, renouveler la structure, rajeunir pousser, faire pousser, euh, comme, continuer à, à, à, à, à, comment dire, à produire la forme des arbres que vous voulez avoir, des choses comme ça. Heureusement, c'est un critère autour duquel. C'est comme la Sainte-Catherine, c'est autour de laquelle. Ça veut dire que c'est la période pour le faire, mais pas, ça ne veut pas dire qu'il faut que faire en mars. Et pourquoi je vous dis ça Parce que peut-être que vous avez beaucoup d'arbres à tailler. Pour ma part, j'ai euh, un grand verger. Ça fera partie du boulot que j'ai à faire en février. J'ai un grand verger, très productif, en moyenne vigueur de pommes. Il fait un hectare, il y a à peu près 600 arbres dedans. C'est un gros gros gros boulot. En mars, je suis en train de greffer, je ne peux pas être en train de tout tailler. Donc je commence ces tailles-là en février. Et donc février va être également un mois très important pour ceux qui ont pas mal de plans à gérer, à tailler, à entretenir. Donc les tailles d'entretien, les tailles de formation, voire même les tailles de rajeunissement, c'est le moment. Février, vous avez évidemment pu commencer en janvier, mais février, suivi de mars, ça va être les deux mois sur lesquels vous allez être focalisé un petit peu là-dessus. Alors pour ma part, pour revenir sur un autre sujet, et donc pour revenir un petit peu plus sur les plantations et pour ceux que ça intéresse, il va y avoir également deux choses. Il va y avoir tout ce qui concerne maintenant les marcottes, je vous ai parlé d'arbres greffés, je vous ai parlé de boutures, les marcottes maintenant. Alors les marcottes, il y a plusieurs sujets autour des marcottes, déjà... Euh, la fin des vidéos autour des marcottes de noisetier. Vous avez vu, et d'ailleurs ces vidéos-là euh, ont beaucoup de vues ces derniers temps, la marcotte de noisetier, vous vous rappelez, j'ai une première préparation en mars, qui après est complétée en juin, et qui après, ben, on est sur la période de prélèvement. Alors j'aurais déjà pu prélever depuis novembre j'ai pas de place dans la jauge pour stocker tous les plants donc j'ai préféré retarder un petit peu ce temps-là et en fait techniquement j'ai même pas besoin d'avoir à les stocker en jauge je pourrais très bien les planter directement donc le moment où je ferai cette vidéo sur les marcottes de noisetiers, ça sera bientôt aussi hein. ça sera en tout cas ce mois-ci c'est le moment où on prélève justement ces marcottes au plus tard je pense je, dois, je je pense pas dire trop de bêtises en tout cas en disant ça en tout cas nous ici en Bretagne si je les prélève là maintenant ça va être très bien et je vais les repiquer parce que les marcottes de noisetier, elles ne sont pas encore 100% affranchies de leurs pieds mère et donc on les remet une année pour être sûr de faire des beaux plans au bout d'un an de culture supplémentaire. Donc on va prélever les marcottes de noisetiers. Et les marcottes, ça ne s'arrête pas là. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de faire des porte-greffes issus de marcottes. Et donc bah, ça va être le moment, si vous ne l'avez pas déjà fait, de planter vos marcotières. Donc de mettre en place vos porte-greffes qui vont servir à faire des marcottes de souche notamment. Donc, vous savez, le métier euh, euh, est soumis à, à quelque chose qui est assez tendu, c'est la fourniture en porte-greffes en quantité et en qualité suffisante. Et donc, bah nous en tout cas en Bretagne, ici, on essaye tous bah, d'essayer de se... Voilà, au fur et à mesure, se motiver, se, se, se, se, se décider à faire nous-mêmes nos porte-greffes un petit peu pour bah, essayer d'éviter... Euh, bah, d'être trop embêté par rapport à la fourniture et puis de se rendre autonome par rapport à ça. C'est un métier qui, qui mériterait euh, largement d'être euh, mis en place plus fortement en Bretagne parce qu'on a vraiment beaucoup de demandes. En tous les cas, on le fait tous, on se met en place des marcotières. Donc les marcotières, ça va essentiellement être sur de, du porte-greffe de faible et moyenne vigueur, non soumis euh, comment dire, à un certificat d'obtention végétale. En gros, ceux qu'on a le droit de multiplier par nous-mêmes. Et donc, et ben, mettre en place des marcotières, c'est ce qui va nous permettre de, au fur et à mesure, pour pouvoir produire nous-mêmes nos porte-greffes de certaines euh, variétés. Donc ça, ça fera un sujet à part dans le courant de l'année, je pense, parce que je n'ai pas envie de le faire n'importe comment. J'ai vraiment envie de vous dégrossir le sujet des porte-greffes avant la période où vous, avez, où vous allez être dans les commandes de porte greffes donc ça sera sans doute entre voilà avril, mai, juin par là que je vais vous faire ces vidéos là sur les portes greffes donc euh, voilà je vous encourage à, à revenir prendre du détail voilà quand je l'aurai fait et ça se passera en plusieurs temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça en tous les cas je vous montrerai quand même les marques que je vais mettre en place moi cette année pour ça Bon, évidemment, il y a encore sûrement beaucoup d'autres choses à faire en février. Hein. Euh, tout le monde est dans un cas différent. Moi, c'est à peu près voilà, les grandes lignes de choses que j'ai à faire en février. Donc, autant vous dire que le mois va passer très, très vite, euh, et que je vais sûrement avoir des moments où je vais me dire bah, « je ne sais pas comment je vais tout faire ». Et ça, c'est un petit peu bah, ce qui se passe tous les ans, ce qui se passe régulièrement, tous les 2-3 mois, de toute façon, dans les périodes très chargées. Et donc, bah, c'est comme ça c'est comme ça, on accepte ou on n'accepte pas, mais c'est pas grave. Ça fait partie du job euh, d'avoir effectivement des périodes où on est un petit peu tendu. Mais courage, à partir du mois d'avril-mai, on va pouvoir profiter du beau temps. On va pouvoir profiter euh, du soleil, des longues journées pour faire euh, autre chose. Donc euh, voilà, on est sur quelque chose qui est un travail plutôt hivernal. Alors on est voilà sur quelque chose qui est presque l'inverse des maraîchers euh, classiques, on va dire. Et donc euh, ben moi j'aime bien. J'aime bien pouvoir me dire ok, je, rien, je suis dans une période qui est fatigante, qui n'y a pas beaucoup de soleil, qui, qui est froide, qui est pluvieuse, n'est pas la période la plus intense euh, aimant euh, euh, agréable. Mais en fait c'est pas grave, je suis en train de bosser. Donc moi ça ne me dérange pas de bosser dans ces conditions-là, euh, parce que je sais qu'après je vais pouvoir profiter de meilleurs moments après, quand je serai beaucoup plus dispo, plus libre. Ah, si vous avez également envie de contribuer au financement, moi, de, de cette petite chaîne, vous pouvez contribuer à ma cagnotte Tipeee. Voilà, donc, euh, encore merci aux tipeurs, encore merci aux clients, encore merci à tout le monde, aux, aux gens qui commandent à la Fabriculture également. Tipeee, ça permet de donner juste un petit peu de sous tous les mois ou pas, ponctuellement, comme vous voulez. Bien évidemment, le meilleur moyen de, de me remercier, c'est de me faire bosser, tout simplement, puisque... Je vous montre un métier, je vous montre une façon de faire, c'est avant... aussi, entre guillemets, pour faire de la pub. Eh bien, ben voilà, profitez-en, vous pouvez me commander des plans. Maintenant, je fais de l'envoi par colis. Voilà, il y a des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je me suis décidé à envoyer un peu de colis, de plans. Et autrement, il reste encore un peu de bouture. Donc, euh, allez-y, demandez-moi par mail ou sur le site internet. Là, cette fois-ci, tout est mis à jour sur le site internet. Donc, je vous envoie des plans. Minimum de commande de 15 plans si vous voulez faire par colis, et autrement, on va les tuer. Bon, peut-être que, en passant, vite fait, pendant le générique de fin, tu as remarqué que ma qualité vidéo peut-être va augmenter. Voilà, je vais faire beaucoup d'efforts pour essayer de vous proposer, en plus d'un son correct, de la vidéo de meilleure en meilleure qualité. Donc, ben, voilà. Ça c'est cadeau, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est parce que je suis content de pouvoir faire de la belle image aussi. Donc euh, profitez-en. Sur ce, je retourne au mail parce que, bah, comme vous le savez, il y a plein de choses à faire. Hein. Allez, Kenavo.